l'installation du nouveau premier ministre dans le cadre économique fait, fait, cher, euh, en tant que confédération algérienne du patronat il y a une nous un programme de développement économique nous, sommes, euh, nous serons nous sommes honorés euh, de travailler de faire un travail pour pour notre pays donc euh, déjà on vous assure que il y aura euh, nous sommes disposés à à vous aider dans tous les domaines et et nous sommes la CAP, la Confédération Algérienne du, du Patronat. Nous sommes en train de travailler sur un programme qui va être récemment appliqué et espérons que tout le gouvernement ainsi que le Premier ministre sera de notre côté pour nous aider à réaliser ce projet. Donc on vous remercie. Bonne fête à tout le monde.